Salut tout le monde, c'était Tarpoyance. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va tester un petit article que vous avez peut-être déjà vu. Donc c'est une sorte de monocle à un œil, de jumelle à un œil plutôt si on peut dire. Donc euh, acheté sur Aliexpress. Hein. Ça date de l'époque où j'achetais plein de choses comme l'arc que vous avez peut-être vu, qui n'a pas resté longtemps en ma possession. Donc voilà, petit monocle Donc dans une petite pochette euh, cousu main. Euh, comme vous le voyez, les coutures ne sont pas ouf, donc la qualité ne doit pas être euh, incroyable, en tout cas d'un point de vue de la pochette. Alors, donc, velcro simple, et puis après, euh, petite euh, dragonne. Donc, c'est un zoom, donc 30 x 25, 100 mètres, 7000 mètres, de ce qui est annoncé. Euh, donc, je vais tester ça, donc on peut le tourner, il n'y a pas de souci. Pour la dragonne, ça passe. Ça passe, ça passe, et puis euh, je vais regarder 2 trois bricoles euh, bon non je déconne, je sais que c'est pas ouf, mais je vais quand même le regarder et puis comme ça je vous refais le, la vie à chaud. Alors, on va commencer par, déjà ça là-bas, il y a un, un poteau juste là, un truc qui sort de la terre à, à, à je sais pas, on va dire à hmm, 50 mètres j'imagine, environ. Ouais, ça fait pas une énorme différence. En fait, euh, j'ai l'œil droit qui est le monocle, et l'œil gauche où je vois, donc ça fait une sorte de double vision en même temps, c'est un peu galère à expliquer, je vais essayer de voir si je peux vous montrer au cas où. Je vais essayer de voir si je peux vous faire ça en vidéo, une sorte de vidéo calquée sur une autre, ce qui serait vraiment très cool. Donc voilà, ce que je vous expliquais juste avant, c'est le bout bleu qui est juste là, à droite de, du sapin, hein, vous voyez donc on a un autre en longueur et on va dire presque au point d'intersection. Donc je vais vous faire tester donc la petite, le petit monocle jumelle là. Euh, vous voyez, hein, par rapport à la main, noir, petit détail rouge, bon c'est sympa. On va essayer de voir à la caméra ce que ça peut donner. Alors, si j'arrive à vous le mettre en place. Voilà. Donc voilà ce qu'on voit en plus. Vous voyez, on n'a pas une vue incroyable. Ça zoome certes, surtout qu'avec la, la caméra de l'appareil photo, on a l'impression à un zoom encore plus gros. Mais je peux vous garantir qu'en le testant à l'œil directement, la vue n'est pas non plus incroyable. Quoi. Ça passe, c'est sympa. Je pense que ça peut être plus intéressant pour regarder les oiseaux dans les branches. Vous voyez, de haut comme ça, tranquillement. Donc voilà, comme je le disais, je pense que le mieux pour ce genre de petits articles, euh, ça peut être sympa pour regarder les oiseaux tout en haut des branches d'en de, bas. Je pense que ça peut être sympa. Après, euh, la qualité n'est pas ouf, hein, comme vous voyez, il y a un petit décalage là, il y a un peu de jeu sur ça à l'intérieur. Euh, donc après, bon, euh, la vision euh, de l'appareil photo à travers le, la lentille, euh, et pas complètement représentatif de réellement ce que vous voyez Du coup euh, franchement moi je vous le conseille pas des masses je... Disons que c'est sympa euh, Mais c'est pas ouf Quitte à garder euh, son argent Vraiment je pense que le mieux c'est de s'acheter une vraie paire de jumelles Un truc à je sais pas 100, 150 balles ou plus Mais vraiment où t'as un zoom x50 et tu vois vraiment loin loin D'ailleurs je ferai une vidéo où je testerai euh, ma paire de jumelles j'avais pris à décathlon comme ça on pourra peut-être faire le comparatif et autres euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est pas un produit euh, incroyable, franchement, je trouve pas ça fou. Euh, après, peut-être pour des enfants, ça peut être sympa de garder ça un petit peu euh, voilà, à la main, à la poignée, comme ça, de regarder, de zoomer, de regarder voilà, les arbres, les petits oiseaux à côté de chez soi, je pense que ça peut être pas mal. Euh, mais vraiment, pour l'observation longue distance, regarder les détails d'une montagne ou... Euh, ou des je sais pas des, des chamois, des chèvres, des vaches à plusieurs centaines de mètres, ce sera clairement pas le produit qu'il faut. Et de toute manière, vu le prix, c'est obligé. Ça coûte moins de 10 balles, peut-être même moins de 5 euros. Euh, donc franchement, euh, voilà, c'est sûr pour le prix, on n'a pas la qualité, faut pas, faut pas déconner non plus. Donc euh, voilà, ma petite analyse sur ça. Alors c'est pas un coup de gueule hein, en tout cas. Hein, c'est juste pour euh, vous expliquer un petit, peu, euh, un petit peu ça, ce que ça peut donner. Parce que des fois, ça peut être tentant de se balader sur des sites. De voir ce genre de choses, de dire, waouh, un, un 30 x 25, putain, 1000 mètres, 7000 mètres, waouh, tu peux voir hyper loin. Et bah, pas vraiment. <rire> Disons que en tant que tel, tu peux voir loin, mais tu verras pas les détails, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est pas ouf. Mais bon, je pense que pour des enfants, ça peut être sympa à voir. Au moins, essayer. Ça peut être une, une introduction à la nature, à la, à la découverte de nouvelles choses. De... Voilà, d'observer un petit peu tout ça, je pense que ça peut être cool dans ce sens-là. Donc euh, voilà, mon, mon petit avis sur, euh, sur cet article-là. J'espère que ça vous plaira. Si vous voulez l'acheter au cas où pour vos enfants ou autre, j'essaierai de vous remettre en description le, le lien, si vous voulez aller acheter au cas où. Moi, perso, je l'avais acheté sur Aliexpress, mais même euh, d'un point de vue surtout... Euh écologique et transport, euh, je pense que ça peut être mieux de ne pas du tout l'acheter <rire> et de limite prendre une paire de jumelles d'occasion à 50 balles ou autre sur le bon coin euh, que de, de racheter ce genre de trucs et bon concernant l'aspect écologique, l'impact écologique et autres, j'en parlerai plus tard sur ma, ma vidéo la transition énergétique, ce genre de loi et un petit peu tout ça euh, voilà pour les prochaines vidéos. Bah, si jamais cette petite vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, la commenter, me dire ce que vous en pensez, que ce soit positif, négatif un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, même si c'est négatif. Hein. Je reçois la critique, il n'y a pas de souci. Euh, et, et puis, bah, à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!